Recherche fuite intérieure en tube enterré sous dalle. Donc après passage au gaz traceur et confirmation à l'acoustique, nous avons pu détecter la fuite sous la dalle à cet endroit précis sur le tube d'alimentation qui part de la salle de bain pour alimenter l'autre partie de la maison. Fuite détectée.